Effectivement, il est pile 45 à Marolex, donc on va pouvoir, sans perdre de temps, passer la parole à Arnaud Gala de Mondor qui va nous parler de l'éventuel critère pronostique de l'épreuve d'effort avec détermination des, des gaz expirés. Merci Arnaud, c'est à toi. Merci beaucoup Eric. Alors oui, donc je voulais vous parler de ce papier qui est sorti dans l'European le Journal of Heart Failure récemment, qui s'est intéressé à la valeur pronostique de l'épreuve cardiorespiratoire dans les amyloses cardiaques. C'est un papier français hein, qui a été l'idée euh, par l'équipe de Larry Boisier. Ah, pas. Alors bien sûr, l'amylose cardiaque c'est une maladie euh, assez grave, comme vous le savez, qui est souvent de mauvais pronostic et l'épreuve cardio-respiratoire VO2, c'est un examen clé dans l'insurance cardiaque, notamment l'insurance cardiaque FEVG altéré, pour établir le pronostic des patients. Alors Il y a tout un tas de paramètres qu'on peut recueillir sur l'épreuve d'effort cardio-respiratoire, le principal étant bien sûr la VO2, qui a été décrite comme un bon critère, notamment pour sélectionner les patients en vue d'une transplantation ou d'une assistance cardiaque, avec un cut-off qui varie de bon, 14 à 12 si le patient est bêta bloqué, et on peut utiliser d'autres paramètres, alors il y en a plein, je ne vais pas tous vous les citer, mais au moins la VE sur VCO2 qui a l'avantage de s'astreindre, enfin il n'est pas influencé par le bêta blocage ni par la motivation du patient, et la puissance circulatoire, parce qu'on va s'y intéresser juste après, qui est la VO2 sur la tension artérielle systonique, qui, est bien sûr, la tension artérielle systolique doit monter pendant l'effort et est associée au pronostic aussi. Alors, on se compare à quoi les principaux euh, scores actuellement qu'on utilise dans l'amylose euh, bon, Vous le savez, du coup, c'est le, pour les TTR, le staging de 1 à 3 en fonction du NT probnp et du DFG. Et pour les amyloses AL, alors il y a plusieurs staging qui sont utilisés. Dans ce papier, ils ont retenu le, le staging de la maillot modifiée en 1 à 4 stades en fonction du NT pro -BNP, de la troponine et de la DFLC. L'objectif de l'étude, donc, c'est l'intérêt pronostique de cette épreuve d'effort cardio-respiratoire dans l'amylose cardiaque. C'est multicentrique euh, et ils ont inclus de façon rétrospective entre 2015 et 2019 des patients qui ont fait une VO2 sur vélo. Euh, une épreuve d'effort qui est maximale, hein, avec un quotient respiratoire qui est inférieur à 1,1, sans autre cause d'insurance cardiaque, notamment cardiopathie, ischémique, valvulaire, etc. Ils ont pu inclure 150 patients, ce qui est pas mal hein, déjà pour une cohorte d'amylose, 60% d'amylose AL, 27% d'amylose ATTR sauvage et 13% d'amylose ATTR mutée. Le diagnostic d'ATTR c'était essentiellement un diagnostic qui était non-invasif et le diagnostic des amyloses AL, comme toujours, était histologique avec une biopsie cardiaque ou une biopsie extracardiaque avec des signes en faveur d'une atteinte cardiaque. Ils ont recueilli les événements qui sont les décès et les hospitalisations pour décompensation cardiaque via le dossier des patients et des appels téléphoniques et ils ont pu comme ça suivre les patients de façon rétrospective pendant 20 mois en, en suivi médian. Quand on regarde l'ensemble de la cohorte, c'est des patients de 70 ans, euh, 73% d'hommes, Bien euh, sûr, le sexe ratio est tiré par euh, vers les hommes avec les TTR, une FEVG globalement préservée, 55%, qui contraste avec les dysfonctions longitudinale, un strain autour de moins 10, une cardiopathie hypertrophique, et des patients qui sont quand même assez graves, hein, des vrais insuffisants cardiaques, quasiment 40% de, de stade 3 de la NYHA, un NT pro BNP médian à 2800. Et quand on regarde les stagings, le, chez les AEL, il y avait 66% de, de stade 3 ou 4. Et chez les TTR, c'était environ 40% de stade 1, 40% de stade 2 et 20% de stade 3. Ils ont comparé brièvement les, les critères cliniques, biologiques, et cardiographiques entre les gens qui ont eu des événements et pas d'événements. Et sans surprise, on voit que bien sûr, les paramètres sont un peu plus altérés. La tension est plus basse, la FEVG est plus basse, le débit est plus bas, la fonction diastolique et ventriculaire droite est plus altérée. Et le BNP est plus élevé. De façon intéressante, on peut remarquer qu'il y a quand même 23% des patients qui sont bêta-bloqués. On peut se poser la question de l'intérêt du bêta-blocage de ces patients dans la cohorte, sachant que ça va bien sûr altérer leur capacité fonctionnelle. Ça, c'est les résultats donc, pour l'ensemble des paramètres qu'ils ont recueillis sur l'épreuve cardio-respiratoire. Euh, globalement on voit que c'est une courte d'assurance cardiaque et qu'une épreuve d'effort qui est très altérée l'ensemble des paramètres est altéré euh, ils ont une VO2 qui est à 13 en médian ce qui est quand même assez bas, ça fait 56% de la théorique et on remarque qu'ils ont 56%, enfin 51% d'insurance chronotrope donc une insurance chronotrope qui est extrêmement fréquente dans la dans l'amnose les, ils ont regardé ensuite sur les différents paramètres de la VO2, lesquels euh, avaient la meilleure sensibilité et spécificité pour prévenir les, les outcomes, donc le décès et la décompensation cardiaque. Et euh, les deux qui sont sortis sur l'épreuve cardio-respiratoire, ce sont la VO2 et la puissance circulatoire, avec euh, une AUC qui est autour de 0,7, et euh, ce qui est à peu près équivalent, quand on, on regarde là, sur euh, des valeurs quand même assez, assez solides, qui sont les négres le BNP, et des paramètres éco comme la fonction diastolique ou le débit cardiaque. Sur l'analyse multivariée, ce qui ressort c'est euh, toujours la même chose. Donc VO2 puissance circulatoire pour l'épreuve cardiorespiratoire. Et, et là, on efface les, les données euh, d'échocardiographie et on sort avec le NT proBNP et la NGH1. C'est associé à la fois pour euh, la mortalité, enfin le critère composite donc mortalité totale et réhospitalisation euh, pour incidence cardiaque. Et c'est aussi significatif pour la mortalité totale seule. Ils ont regardé ensuite en multivarié si c'était des variables indépendantes et le, le, la VO2 et la puissance circulatoire, du coup, étaient de façon indépendante associées aux critères composites, mortalité ou réhospitalisation pour la cardiaque. Vous voyez ici les courbes du coup de Kaplan-Meier à droite avec euh, la, la courbe de la VO2 et de la puissance circulatoire qui sont assez proches hein, puisque les paramètres sont bien sûr liés l'un à l'autre. Et euh, l'ajout euh, du HT Pro bnp et vous voyez qu'on poule les deux, il y a quand même une vraie plus-value de, de la VO2 qui rajoute quand même enfin, une valeur pronostique supplémentaire à celle du NT pro BNP. Les patients qui ont une VO2 supérieure à 13, un à NT pro BNP à moins de 1800, globalement, il n'y a aucun événement à 20 mois. Et ceux qui ont les deux paramètres péjoratifs, il y a plus de 50 d'événements à 20 mois. Pour la mortalité totale, on a des, des choses vraiment similaires. La différence, c'est que la puissance circulatoire du coup, ne sort plus en multivarié et qu'ils ont retenu que la VO2. Et on peut retenir globalement exactement les mêmes paramètres et le, la même plus-value euh, de la VO2 par rapport au NT pro BNB. Maintenant, quand on se compare au staging de référence, donc pour les AL ici et les TTR, vous voyez que le NRI, qui reclassifie, enfin entre maillot clinique 1-2 versus 3-4 et l'apport de la VO2, le NRI il a est à 0,16, donc c'est-à-dire qu'il y a 16% des patients qui sont reclassifiés comme étant des patients à haut risque avec l'apport du coup, de, de l'épreuve cardio-respiratoire. Pour les TTR, le, le NRI est beaucoup plus faible, à 0,05. Il n'y a pas de différence significative donc, entre la mortalité et le critère composite non plus entre TTR et AL et il n'y a pas de différence pour les données de l'épreuve cardio-respiratoire entre les TTR et les AL. Bon, après, ça reste un travail donc, qui est rétrospectif. Les effectifs sont limités mais qui sont bien sûr dus à, à cette maladie qui n'est pas non plus si fréquente. Il n'y a pas tant de patients qui ont des VO2. Il y a peu de TTR héréditaires. Les courbes de survie, malheureusement, elles n'ont pas été comparées au staging habituel, ça aurait été sympa de voir l'apport de la VO2 avec le staging habituel, et il euh, n'y a pas les données comparatives vraiment TTR à elles, en fonction de la VO2, ce qui aurait été intéressant. Après, ça reste quand même un test qui est utile pour stratifier le pronostic, ça semble séduisant d'utiliser la VO2 et la puissance circulatoire, qui semblent indépendamment associées à la mortalité et la réhospitalisation, et la VO2 max seule, euh, donc associée à la mortalité totale. On peut remarquer, et c'est très intéressant, que la science chronotrope est extrêmement fréquente, vous bon, le savez, mais c'est très intéressant de le revoir. 50% des patients, quand même, ont une science chronotrope. et Il n'y a pas de différence, encore une fois, entre les TTR et les AL. Probablement une meilleure reclassification, quand même, sur le pronostic des éminos AL. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Arnaud, pour ce papier qui me fait un peu penser à celui de Mancini en 1991. Hein. C'est un, un papier un peu Princeps comme ça. Ou euh, finalement, on se dit qu'il y a quand même un critère pronostique qui est quand même bien démontré. Alors, ma première question, puis qu'il y en a d'autres qui arrivent, euh, ma première question, c'est est-ce que finalement, dans la pratique, euh, toi, maintenant, tu parce que la bo 2 elle, elle va en poupe hein, en ce moment, les congénitalistes nous envoient des lourdeurs, 2 enfin, euh, sans, sans compter l'insuffisance cardiaque, où c'est devenu vraiment… Euh, une, une habitude, est-ce que maintenant tu vas commencer à envoyer tes patients en VO2 pour euh, affiner un peu le caractère pronostique de, de tes patients Alors, bon bien sûr ça dépend aussi de l'accès à la VO2, hein. mais euh, bon on le fait déjà en pratique clinique, on envoie déjà des patients à la VO2 dans les, enfin, les indications conventionnelles hein, de la VO2, c'est-à-dire pour moi l'insuffisance cardiaque avancée, les patients qui sont éligibles éventuellement, une assistance, et assistance c'est quand même rare pour l'amylose, et surtout la transplantation cardiaque. Euh, et bien sûr, pour euh, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe quand le patient est essoufflé et qu'on ne comprend pas pourquoi. Enfin, euh, le bilan éthiologique du 10 c'est-à-dire qu'en pratique clinique, souvent les amyloses, on a des patients qui sont stade 3, de YHA ou 4, très gêné, et puis on regarde le BNP, on se dit, tiens, il n'est pas si élevé que ça, on regarde les coquins on se dit, bon, enfin, il n'est pas si grave que ça, je comprends pas. Et en fait, quand on le fait pédaler sur une épreuve d'effort comme ça, on voit très bien que le patient, bah, par exemple, il a un sens chronotrope majeur, il est complètement déconditionné, et, et là, franchement, c'est évidemment une plus-value, on se dit, bah, ce patient, on va l'envoyer en réadaptation, on va lui mettre un pacemaker, on va l'asservir à l'effort, et, et puis le patient, il revient, il dit, ah, bah je me sens beaucoup mieux. Quand même. Alors justement, je rebondis avant de, de poser la question de, de Christophe. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Est-ce que on, on a démontré qu'ils ont un seuil qui est environ de 30% à 41%, ce qui est quand même pas extraordinaire, qui démontre quand même qu'il y a un très net désentraînement de ces patients. Euh, Est-ce est que ça va être un, un, un critère finalement Tu vas envoyer tes patients ceux qui sont le plus en, le plus désentraînés en réadaptation et puis refaire une dose de derrière pour voir si on a gagné quelque chose et surtout pour voir si finalement le pronostic change. Oh, bien, bien sûr, c'est intéressant. De, oui, on, bien sûr, on a, enfin, on a quelques données de patients qu'on envoyait en réadaptation cardiaque qui ont Améliorer, franchement, enfin, euh, bon, sait pas non plus, il ne gagne pas 5 points de VO2, mais il gagne quand même euh, des fois 2-3 points. Ouais. Ça peut arriver de VO2 avec des patients qui se sentent mieux. Je pense que oui, la réadaptation cardiaque dans la science cardiaque de manière générale, c'est largement démontré que ça améliore les patients, euh, d'améliorer l'extraction, enfin euh, les, les mitochondries, euh, ça, ça améliore clairement la VO2 et les capacités fonctionnelles des patients. Ouais. Ouais. Alors, la question de Christophe, que je lis. Euh... Dans l'étude, euh, ah on a beaucoup reproché au test de marche de 6 minutes sa non-spécificité évaluant le cœur, le poumon et la neuropathie périphérique. Qu'est-ce que tu penses de cette VO2 Justement, la, la, la grosse question, c'est la neuropathie périphérique, hein, qui euh, a peut-être un peu moins de choses à voir avec le cœur et le poumon. Euh, comment interpréter tout ça bah, disons que euh, par rapport à la, au test, bon, le, déjà il y a une très bonne corrélation entre le test de marche et la VO2, ça s'est déjà bien montré hein, dans la littérature. Euh, le test de marche est bien sûr plus facile quand même d'accès en général, mais je pense que les, la VO2 a une vraie plus-value sur, euh, là notamment on voit le quotient respiratoire des patients qui est maximal, donc on sait qu'ils n'ont pas eu de limitation pour moi en tout cas orthopédique ou neurologique euh, et que c'est vraiment un test qui est maximal et ils ont été motivés, ils ont été jusqu'au bout et on connaît la vraie capacité des patients. Euh, je pense pas que ça a été un frein, en tout cas la neuropathie dans cette étude, sachant qu'ils n'ont pas inclus beaucoup de TTR neurologiques, euh, enfin héréditaires, euh, et, et donc les neuropathies sensitives, enfin et motrices surtout euh, sévères, invalidantes qui empêchent de faire du vélo. Enfin, euh, il y en a quand même moins dans les dans les AL et dans les TTR euh, sauvages, quoi. Une dernière question, parce que tu faisais bien remarquer que les 20, il y avait 25% euh, des patients qui étaient encore sous beta ce qui est quand même étonnant. Est-ce que, j'ai peut-être mal lu l'étude, est-ce qu'ils ont regardé quand même ce que ça donnait pour faire la différence entre les bêta bloqués et les non-bêta bloqués, pour voir s'il y avait un effet délétère des bêta bloqueurs en termes de VO2 alors malheureusement, ils ont, il n'y a pas d'études vraiment euh, qui regardaient euh, l'effet délétère. La seule chose qu'on a, c'est dans le, tableau, le premier tableau que j'ai montré, où ils montrent le taux de bêta-bloquant dans les groupes entre ceux qui ont eu un événement, donc euh, mortalité, réhospitalisation pour l'instance cadec et euh, les autres. Et il n'y a pas de différence euh, sur le taux de bêta-blocage. Et enfin, euh, en une minute, il euh, y a euh, dans l'étude de ta famille du New England, euh, les patients en classe 4 étaient exclus. Et si on classe 3 avec quand même une moindre efficacité en traitement, est-ce que la BO2 inférieure à 13 et le DNT pro supérieur sur 1800 euh, devraient être un, un frein au tafamidis alors, euh, comme vous savez, la négrette bon, comme la VO2, c'est pas quelque chose qui est fixé dans le marbre, et ça peut bien sûr s'améliorer, en la réadaptation cardiaque, etc. Enfin, voilà, tout ce qu'on peut faire comme traitement. Euh, bien sûr, les patients trop graves, il faut probablement les contre-indiquer au tafamidis, hein, ils ne vont pas en bénéficier, sur, sur, euh, qu'on voit que dans l'étude le, ATRACT, hein, euh, les, les courbes de, de mortalité, elles divergent vraiment après 18 mois de traitement hein, sous tafamidis. Euh, donc, effectivement, on peut se poser la question… Euh, si le patient a un trop mauvais pronostic, est-ce qu'il faut le contre-indiquer au tafamidis avec un, un pronostic dans l'année ou quelque chose comme ça euh, Là, sur les, les critères qu'on a, donc euh, ce qui retenait à la fin, donc VO2 euh, fin, inférieur à 13 et NT pro BNP supérieur à 1800, euh, on voyait qu'il y avait 50% à peu près de, de décès quand même à 20 mois. Donc, c'est globalement 50% des patients qui vont pas du tout bénéficier du tafamidis parce qu'ils vont mourir avant. Euh, donc oui, enfin, je pense que la, la VO2 ça peut avoir sa place pour discuter, euh, et stratifier le risque. Après, je pense que c'est une évaluation qui doit être multiparamétrique et il ne faut pas du tout se baser sur la VO2 pour, pour contre-indiquer un patient au tafamidis. quoi C'est bien sûr euh, l'état général, enfin euh, les comorbidités, etc. Si le patient à côté il a un cancer du poumon euh, qui est en bout de course, euh, qui voilà, le, le SOCO dit qu'il a un an d'espérance de vie, c'est voilà. Euh, je pense qu'il faut vraiment regarder l'ensemble du patient et pas se baser juste sur la VO2 en tout cas. Merci beaucoup Arnaud, il est 13h59, je passe la, question, la, la parole au professeur Meunier. Merci beaucoup, euh, je tiens à remercier mes collègues modérateurs, nos deux intervenants, Lisa Green et Arnaud Galat, à tous ceux qui se sont connectés ou qui vont le faire, et je vous annonce que la prochaine réunion de Bibliose est prévue le 27 mai à 13h30 précise. Merci beaucoup à tous. Merci à Thibaut, bien évidemment, comme maître de cérémonie. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.